Bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet Pour information, nous utilisons l'outil Sheeta de la plateforme Builderoll pour faire la création de site internet Aujourd'hui nous allons parler de formulaire Vous avez créé votre site et vous aimeriez que les gens vous envoient des messages depuis votre site internet Comment vous faites ça en utilisant l'outil Shita de la plateforme Builderoll Pour ce faire, on va aller regarder au niveau des fonctions Cliquons sur ajouter, bon là on était sur un bouton, donc normalement ce que vous êtes censé faire c'est cliquer sur ajouter, éléments et on va aller trouver notre fonctionnalité qui s'appelle formulaire de contact, pour info il y a deux types de formulaire de contact sur l'outil Shita. le premier c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, le deuxième formulaire en fait c'est ça marche avec l'auto répondeur de, de, de Budrol on va pas en parler maintenant, on en parlera plus tard. Et donc aujourd'hui pour ce qui nous concerne formulaire de contact on va dessus il y a différents modèles on va prendre le premier et on va commencer à travailler dessus donc nous avons notre formulaire qui est là super c'est génial quand on clique dessus vous allez remarquer on a une disquette pour enregistrer cet élément comme un élément personnel quand je vais cliquer sur le crayon je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités du formulaire euh, ces, ces éléments là vous les connaissez ces fonctionnalités vous les connaissez c'est pour superposer les éléments hein, sur, euh, sur un site hein. si je clique là c'est pour centrer euh, mon, mon formulaire quand je vais cliquer ici hein, c'est pour travailler ce serait pour travailler sur les champs on verra dessus plus tard les grilles donc ça c'est pour différentes présentations pour, que le, euh, pour présenter le, mon formulaire de différentes façons donc il y a trois trois façons hein, de présenter le formulaire euh, je vais rester sur le standard, preuve sociale donc ça c'est un, une autre fonctionnalité, c est, c est, on va dire c'est plus qu'une fonctionnalité c'est un autre outil de la plateforme euh, Budroll hein, qu'on qu peut, qu peut relier là mais on n'en parlera pas dans, dans, dans cette présentation on reviendra là dessus plus tard euh, s'il le faut c'est euh, bon le cap chat euh, vous savez ce que c'est euh, quand vous remplissez des fois le formulaire on vous demande de dire euh, ce que vous voyez sur l'image euh, si vous voyez un vélo etc c'est ce qui permet de le faire euh, dupliquer si je veux dupliquer mon formulaire cacher le formulaire supprimer le formulaire okay. donc là on va aller on va commencer à regarder un peu les fonctionnalités de notre de notre formulaire quand je vais cliquer sur le crayon j'ai les fonctionnalités qui s'ouvrent. Okay. Si je veux que ça s'ouvre là, ce que je peux faire, c'est de fermer ça. Et je clique là. Et je clique sur le crayon. Et je vais avoir les fonctionnalités ici. Première chose qu'on a, c'est est marqué Réglages généraux. Okay. Afficher un espace réservé. Quand je décolle ça, qu'est-ce qui se passe cas, On voit rien. Okay. On reviendra là-dessus. On reviendra dans tout sur tous ces détails, hein, au, au fur et à mesure, si c'est plus pertinent, on reviendra dessus Libéré, donc chaque chaque champ a son libéré. Je peux afficher le libéré comme euh, ne pas l'afficher. Quand je l'affiche, vous voyez que c'est comme il y a un doublon. C'est ici que les gens, ici les gens entreront leur nom et prénom. Et il y a déjà un test qui le dit qu'ils doivent le faire et le libéré c'est au-dessus qui indique la Même chose, du coup ça fait du blond donc je peux l'enlever. Après, je peux utiliser le, le libellé hein, pour, pour donner d'autres informations supplémentaires si je trouve que c'est utile. Euh, forme horizontale, quand je clique dessus, j'ai ça, mais ça va aussi avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Tac euh, taille personnalisée, voilà, voilà. Euh, je l'enlève avec ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, concernant euh, les, différentes, euh, les différentes les différentes, la différentes façons les différentes façons de, de, de présenter le le, for, le formulaire là on va continuer okay. avec la taille donc euh, on a la possibilité de régler la taille du bouton comme je suis en train de le faire euh, la hauteur du bouton si vous le souhaitez attention quand vous réglez le bouton il faudra aussi regarder après le euh, la version mobile, on, on verra ça plus tard euh, la marche euh, des boutons, en fait euh, il s'agit de le cas euh, entre le bouton et le reste hein, euh, des champs donc on va mettre ça sur du ok euh, largeur maximale sur tablette, ça cette fonctionnalité il faut la manipuler uniquement quand vous êtes sur la version tablette ok euh, champ, euh, style de champ de test, on va aller regarder ce qu'il y a dedans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 Et là, je vais mettre texte, texte, et c'est obligatoire. Non, oui, bon, on tente, on reviendra là-dessus plus tard. J'enregistre, j'enregistre. Ok, il me dit qu'il y a quelque chose qui manque. Je vais mettre ici, c'est envie. w 2fr comme ça. Tac, il est content. Et là, vous voyez, ça c'est l'espace euh, texte qui nous concerne. Bon, on retourne sur nos fonctionnalités hein, pour, aller travailler, pour aller travailler cela. Bon, allez, je vais cliquer dessus. je veux bien. Ok, donc là, la hauteur du test, si je veux réduire. Ça, je sais très bien parce qu'avant, on ne pouvait pas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 Il euh, y a aussi la couleur de l'étiquette d'entrée, donc, donc, de c'est ça qu'on vient de voir. Euh, couleur de l'espace de saisie, donc c'est cette couleur là. Hein. Euh, bon, ça a changé, mais euh, bon, voilà, ça c'est au niveau du ciel que c'est comme ça. Donc la couleur qu'on veut afficher pour hein, ces textes là, c'est si qu'on règle ça. Okay? Donc on va laisser ça sur du gris comme ah, ça avec la couleur, les autres couleurs. Donc couleur générale, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente couleur générale Il s'agit au fait euh, de la couleur du bouton. Donc je retourne là-dessus, je fais clic droit et je dois avoir bon, mes fonctionnalités. Donc quand on regarde ici, actuellement c'est cette couleur. Je vais mettre une couleur comme ceci. Vous voyez un peu la couleur a changé on peut dire par exemple que si on ramène le, la souris dessus que ça change de couleur ok bon on va pas le voir ici mais quand on fera le test à la fin vous verrez donc là ok je vais copier cette couleur parce que j'aimerais quand même l'utiliser ailleurs euh, couleur du texte du test en survol donc quand vous ramener la souris dessus est-ce que je veux que le texte soit blanc ou autre couleur Bon, sachant que le fond sera blanc, le blanc sur le blanc, ça ne va pas se voir. Donc, je vais mettre cette couleur, ce serait plutôt sympa. Ok, la bordure, la bordure, c'est euh, pour le bouton, ok Parce qu'on avait déjà vu parler pour les champs, c'est pour le bouton. Donc, si je veux rajouter une bordure, je peux le faire. Je choisis la taille, je choisis la couleur, je vais mettre cette couleur, ok et je vais décider de la forme que je vais utiliser je crois un là. donc ça c'est bon et si je veux arrondir le coin actuellement ça déjà arrondi je suis que je veux que ça soit moins arrondi donc ça cas ok donc c'est moins arrondi donc je peux jouer sur ça le titre hein? le titre donc je peux changer mon titre si je veux Envoyer voyez mon message ok Changer la taille, je change la couleur, c'est moi qui décide hein, de la couleur que je veux mettre. Hein, la police, euh, comment je veux que le texte soit sur le côté centré, etc. Justifié, c'est moi qui gère ça. Gras, para, italique, etc. Ok, si je veux rajouter une icône, je peux aussi le faire. Euh, si je veux rajouter un sous-titre, euh, bon, je vais mettre quand même. Euh, le titre j'aime quand même du gras c'est plus sympa si je veux rajouter un sous-titre par exemple je peux aussi le faire c'est le même c'est le même principe euh, juste pour que vous sachiez vous voyez à quoi ça ressemble pardon tac là en fait maintenant ok maintenant voilà bon je ne vois pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il ne veut pas apparaître mais le sous titre c'est là en fait vous mettez votre vous mettez votre sous-titre vous décidez de la couleur hein, que vous voulez voir apparaître donc il a enfin décidé d'apparaître c'est bien euh, vous voulez que ce soit gras pas gras vous décidez de la euh, de la police hein, d'accord ok si vous voulez rajouter de l'ombre vous pouvez le faire ici donc en jouant sur sur, sur cette curseur euh, bon Moment, j'ai pas trop envie euh, de jouer avec ça, euh... mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez jouer un peu. Euh, vous voulez jouer un peu avec de l'ombre. Si vous ne voulez plus de l'ombre dessus, c'est du... ah, parce que c'est tout transparent. Ça n'est pas aussi non plus. Ok, faut pas que ce soit transparent. Ça tac. tac. De fondation, on peut réduire, on peut, flou, on peut augmenter si vous voulez. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Si vous ne voulez plus hein, avoir de l'ombre dessus, pas de souci, vous cliquez sur nettoyer et l'ombre disparaît. Okay. Animation, si vous voulez avoir une animation sur le, sur le bouton, ça va être vous voulez une, une animation à hein, l'apparition du, du formulaire, vous pouvez le faire. Bon, là, on va mettre quand c'est visible, on va mettre. Oh, on va mettre au euh, slide ou euh, zoom in. Ok, pourquoi pas. On laisse comme ça. Donc ça, c'est les choses que vous pouvez faire. Euh, balise, on n'en parle pas. Avancé, ici, il n'y a pas... Bon, il n'y a que les, les fonctionnalités de superposition. Euh, quand on verra Quand on sera sur euh, les... Euh, la partie responsive, donc euh, partie version mobile et, et tablette, on verra également euh, ce qu'on a ici comme fonctionnement. On va continuer avec. Euh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 donc du coup là on va parler du, des champs, des champs proprement dit actuellement on a First name, last name etc, supposons que moi j'ai pas besoin de nom et de prénom j'ai pas besoin de deux champs pour nom et prénom je peux supprimer un D'accord. Ce, ce qui est déjà en place je peux le supprimer, hein. je peux aussi modifier donc je clique sur